Pour commencer, nous allons accueillir nos, nos collègues de l'université de Caen, donc euh, tout d'abord il y a Christophe Turbou euh, qui est DSI à l'université de Caen, il est accompagné de Didier Cadiou, euh, qui s'occupe euh, d'administrateur Moodle à l'université de Caen et donc ils vont nous présenter le collégium santé de Normandie et je leur laisse la parole. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va vous présenter avec Didier le retour, un retour d'expérimentation, enfin d'expérimentation, un retour de mise en place d'un LMS commun entre l'université de Caen et l'université de Rouen sur la partie santé. Donc un petit plan rapide, hein. Donc, un contexte, une organisation, une mise en œuvre, le retour d'expérience et surtout la conclusion qui, euh, voilà, qui va concerner pas mal de monde. C'est toujours la même mais on continue à la dire encore. Donc côté contexte, de quoi on parle On parle de formation paramédicale, donc c'est infirmière, euh, manipulateur radio, toutes ces formations qui sont liées au paramédical. Alors pourquoi du paramédical À l'université de Caen et à l'université de Rouen, nous avons toute une partie santé et donc nous faisons partie des, de la trentaine d'universités qui, qui gèrent ça. Alors quel est le contexte Trois ministères, santé, enseignement supérieur, travail, Donc on voit que c'est relativement large. Cinq tutelles avec, pour chacune des tutelles, un, une thématique, entre guillemets, organisationnelle du contexte. Donc côté diplôme, c'est le DRJSCS, donc c'est un diplôme d'État. Côté scientifique, l'université. Les, les paramédicaux sont en phase d'universitarisation. compliqué à dire. Euh, donc on les intègre petit à petit au sein des établissements. Financière, c'est le conseil régional qui finance la partie de ces formations. Pédagogique, c'est piloté par l'ARS. Et enfin, en termes de support, c'est-à-dire où ça se fait, dans les CHU, les centres hospitaliers, les instituts privés. Donc on est sur du public, du privé. Donc on mélange un peu tout. Et puis derrière, surtout, la diversité de taille et de lieux. Ça, c'est sur la région Normandie, par exemple. ex basse normandie on avait 11 centres. Micro. Allo, allo. Donc je disais, une diversité de taille et d'établissements et de lieux importantes, typiquement sur l'ex-région Basse-Normandie, on a 11 sites de formation des... rien que pour les IFSI, donc c'est vraiment une répartition spatiale très très importante. Alors comment ça a évolué au, au, au fil du temps Donc les approches gouvernementales. En 2009, euh, les instituts paramédicaux sont donc en phase fait d'universitarisation. Donc jusqu'ici tout va bien, chaque région gère ses, euh, ses IFSI. Euh, puis en 2016, euh, la régionalisation arrive. On décide de fusionner les régions Haute et Basse-Normandie. Donc voilà, donc, euh, M. Morin, notre président de région, décide qu'il ne veut voir euh, qu'une tête, c'est-à-dire que euh, les IFSI euh, doivent être normands, et donc il faut avoir un seul projet normand. Donc euh, comme c'est le financeur, comme vous avez vu tout à l'heure, bah, les gens s'exécutent, et donc on a la création du collégium Santé Normandie, mutualisation de contenu et de plateforme LMS commune. Donc ça, c'est le début de la création du projet. Euh, les annonces gouvernementales... Euh, successives arrivent, des expérimentations, des appels à projets sur un périmètre local, université, sans concertation avec les conseillers régionaux. Donc déjà là, c'est, on voit qu'il y a un manque de concertation dans, dans la chose. Puis en 2021, les deux universités déposent des projets pour cette partie euh, comment, euh, expérimentation paramédicale, on va dire, qui sont en fait très différents. Il y en a un qui est très interprofessionnel et l'autre qui est recherche. Donc vous voyez que on commence à avoir euh, un manque de pilotage. On va voir après dans la suite du projet. Donc quelques mots sur les aspects organisationnels. Donc pour, ceux qui ne connaîtraient pas, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les universités, on a l'université de Caen et l'université de Rouen, qui sont deux universités bien distinctes. Alors Quand je dis distinctes, elles le sont euh, bah sur les pratiques pédagogiques, mais elles le sont aussi sur les pratiques administratives. Et aussi on observe des différences notamment sur les équipes, on verra euh, tout à l'heure que les équipes ne sont pas du tout constituées pareilles sur la partie euh, encadrement du numérique. Alors au-delà de ces différences, il y a une commission régionale qui est créée pour le pilotage politique du projet, mais on verra que bah, ce n'était pas, pas suffisant. Quoi. Alors pour aller un peu plus dans le détail, je vous parlais de dissimitrier des équipes, là on peut, on peut voir effectivement en regardant les effectifs qu'il y, y a un gros différentiel. À Caen, on a un service du numérique qui s'appelle le CEMU. Alors les effectifs ont beaucoup bougé sur la période. Hein. Mais euh, si on prend au début du projet, on avait pour Caen environ une trentaine de personnes. Là où, euh, au service du Sun, donc c'est l'homologue côté Rouennais, on était à 5 personnes. Vous voyez le différentiel, ça fait presque un rapport 6 quoi. Et sur le projet, bah, on a, ça se décline aussi sur le projet, euh, on avait un ingénieur pédagogique qui était à 100% côté de Caen, là où à Rouen, on avait un ingénieur pédagogique à 20%. Alors ça, c'est différent. Et en plus, il y a un poste d'administrateur plateforme qui était financé spécifiquement pour ce projet-là, et il a été décidé de localiser ce poste à Caen. Donc ça n'a pas arrangé la dissymétrie. Alors dissymétrie aussi des pratiques pédagogiques. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu la comparaison bord à bord de Caen et de Rouen. Donc euh, différentes organisations déjà dans la modélisation de l'offre de formation. Côté Caen, on était plutôt sur un espace cours Moodle par UE et par institut. Là où à Rouen, au contraire, on avait un espace de cours par semestre. Alors semestre versus UE, vous voyez la différence. Par semestre et par institut. Donc déjà, euh, première difficulté. Deuxième difficulté, sur les ressources pédagogiques, quand il s'agit de valider des ressources, à Caen, il y avait été créé ce qu'on a appelé des groupes auteurs, qui permettaient, c'est de, de, une espèce d'entité dans laquelle on avait des représentants universitaires, les formateurs originels, donc les formateurs en IFSI par exemple, euh, bon voilà, aussi des experts, donc en fait tous ces gens-là travaillaient de concert pour valider les contenus. À Rouen, au contraire, on était sur une validation exclusivement universitaire. Donc là aussi, différence. Ensuite, sur le contenu des espaces courts. À Caen, on était plutôt sur une approche distancielle, là où à Rouen, on était plutôt sur une, sur une, une orientation présentielle. Donc à Caen, on a plutôt des ressources écrites, euh, avec une scénarisation pédagogique, et donc de nombreux espaces courts, assez euh, richement euh, remplis. Là où à Rouen, on a des espaces cours qui sont plutôt des portails d'accès à des vidéos, et puis des cours qui sont animés en présentiel. La vidéo venant en support et en appui des, des, des cours présentiels. Donc vous voyez, deux approches... Vraiment très différentes. Alors sur la mise en œuvre, quelle solution choisir Parce qu'en fait, s'offrait à nous différentes alternatives. On pouvait prendre soit une plateforme côté Caen, soit une plateforme côté Rouen, ou alors on aurait pu aussi imaginer créer une nouvelle plateforme de toutes pièces en terrain neutre pour pouvoir faire cette plateforme commune. Alors, de ces trois alternatives, il y en a une qui s'est imposée. C'est pas vraiment un choix de cœur, c'est un choix contraint. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit suffisamment euh, tout à l'heure dans la diapo d'avant mais à quand on avait beaucoup mutualisé les espaces courts parce qu'en fait on avait un, un espace court par institut ça veut dire que euh, bah, chaque euh, IFSI avait son espace court pour autant c'était les mêmes disciplines donc il y avait des éléments communs de contenu très nombreux donc pour essayer de mutualiser les contenus ce qui avait été mis en place c'était le recours euh, il y a un dispositif dans, dans Moodle qui s'appelle les repositories qui permettent d'externaliser, enfin de, de prendre une partie du contenu d'un espace court et de le mettre à l'extérieur de l'espace court, toujours sur la plateforme mais à l'extérieur. Ça veut dire de fait que l'espace court euh, inclut du coup une dépendance vers un élément externe à l'espace court. Et ça on l'avait beaucoup utilisé côté camp. Alors c'est bien parce que ça permet, s'il y a euh, 10 instituts, au lieu de faire 10 fois le contenu, de l'avoir qu'une fois. Donc de ce point de vue là, c'est favorable. Il y a un revers à la médaille, c'est que du coup, quand on fait ça, on a des cours qui ont des dépendances, et quand il s'agit de déplacer un espace-cours d'une plateforme vers une autre, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'interventions manuelles qui sont nécessaires, donc il y a beaucoup de temps à y passer. Et là, on avait fait une estimation pour déplacer tous les cours qui étaient sur notre plateforme Canaise pour les emmener sur notre plateforme. En gros, on avait un an de boulot. Donc là, ça c'était déterminant dans le choix. Autre critère... Euh, à Caen, il se trouve qu'à cette époque-là, on était en train de changer nos interactions entre notre Moodle principal avec l'ESI. Et pour faire ça, on avait créé une nouvelle plateforme. Du coup, l'ancienne plateforme devenait obsolète, mais restait disponible et existante pour accueillir d'éventuels nouveaux contenus. Donc deuxième élément. Un, c'était beaucoup de boulot de déplacer. Deux, on avait une plateforme à Caen qui était prête. Donc, prête, opérationnelle, optimisée. Et puis, troisième élément, comme j'ai dit tout à l'heure, les équipes étaient beaucoup plus grosses à Caen. Donc, du coup, ça paraissait naturel de choisir la solution de Caen, puisqu'on aurait, un, des gens pour s'en occuper, deux, une plateforme déjà existante, et trois, la majorité des espaces courts déjà en place. Donc, c'est ce qui a été choisi. Donc, on est parti sur la plateforme de Caen. Après, sur la mutualisation des contenus, puisque le projet, c'était quand même de prendre des contenus, vous l'avez compris, assez différents à Caen et à Rouen, de les mettre ensemble. Donc, on a créé des groupes, comme ça, de un peu pilote, puisqu'on n'a pas fait pour tous les espaces courts, on a commencé par certains au début, pour euh, bah, prendre ces ressources et puis faire de l'hybridation sur ces ressources et essayer de, de fusionner ces contenus. Il y a aussi un gros travail qui a été fait sur le plan juridique, parce que autant des enseignants peuvent accepter que des cours soient mis à disposition sur une plateforme de leur université, autant, quand il s'agit de prendre les mêmes contenus et de les mettre à disposition sur pour, potentiellement plusieurs universités, là c'est pas la même problématique, quoi. Donc il y a eu un gros travail sur le plan juridique également euh, de fait. Alors maintenant sur la partie technique informatique à proprement parler. Pour permettre les accès, on a utilisé euh, un accès chibolette, donc là rien de spécial. Euh, après, il reste, une fois qu'on a les utilisateurs sur la plateforme, il faut aussi pouvoir les inscrire dans les espaces courts. Donc là, la solution choisie, ça a été de créer un référentiel commun qu'on a nommé Epidor. En gros, c'est une base de données. Et dans cette base de données, on vient déverser les inscriptions administratives de Caen et les inscriptions administratives de Rouen. Et, euh, et puis, pour pouvoir les exploiter, on a installé un plugin qui s'appelle Cohort Database, donc un plugin Moodle, qui permet d'aller chercher dans cette base-là, quelle corde il doit créer, et donc de les créer. Et ce qui nous permet ensuite, manuellement, d'aller dans les espaces cours pour dire, cette cohorte-là, tiens, je la synchronise avec cet espace cours là Donc voilà la solution qu'on a choisie. Et puis, en plus de tout ça, bah, les, les espaces courts qui étaient sur Rouen, on les a migrés progressivement sur, euh, sur Caen. Alors, déplacer des espaces courts, petit point, euh, c'est pas simplement les sauvegarder d'un côté et les restaurer de l'autre, ça serait trop simple. Je vous ai dit tout à l'heure, la, la modélisation n'était pas la même. Donc quand on a, par exemple, les espaces courts par semestre d'un côté et par UE de l'autre, ça veut dire que quand on les ramène sur l'autre plateforme, bah, une fois qu'ils sont sur le plateforme, le travail n'est pas fini. Il faut aussi les découper et les ramener à un périmètre équivalent, donc par UE par exemple, si on décide, si on décide cette organisation-là. Donc c'était un peu de travail. Heureusement, côté Rouen, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas énormément d'espace court, donc c'était faisable. Donc là, on aborde la partie un peu plus euh, bilan. Euh, sur le plan technique, euh, l'idée, comme, comme on l'a présenté tout à l'heure, c'était de rendre ces contenus qui était avant limité à une université, de les rendre accessibles aux étudiants de l'autre université. À l'arrivée, on n'est pas du 100% de partagé. Si on regarde les ressources de Caen, elles sont principalement, majoritairement partagées et donc accessibles aux étudiants de Rouen, on va dire à peu près à 90%. Pour les ressources de Rouen, par contre, on est à un chiffre plus bas. On a en gros les deux tiers des, des ressources qui sont pas encore accessibles aux étudiants de Caen. Donc voilà, on est en chemin, mais on n'est pas arrivé au bout. Sur Chibolette, alors Chibolette, c'est très bien pour les partages d'accès, d'authentification, etc. Par contre, ça ne résout pas le problème des ressources qui sont classifiées, puisque le mécanisme de casse, c'est un mécanisme qui est, qui, est, qui est dans un périmètre université, établissement. Donc par exemple, les vidéos de Rouen, qui étaient classifiées, bah, difficile de les rendre accessibles aux étudiants de Caen. Là, je laisse la parole à mon collègue. Merci. Donc, euh, on voit bien que sur ce projet-là, au final, euh, sur le retour d'expérience, hein, euh, comme dans tous les projets, on a besoin d'avoir du portage, que ce soit politique, interne, externe, ou quoi que ce soit, pour faire quelque chose. D'autant plus, quand là, on est, comme vous avez vu tout à l'heure, sur un système ultra-hétérogène, euh, qui dépend de plein d'entités, de... Plein on a besoin d'un portage fort. Bon, il se trouve que... La vie nous a fait euh, en avoir un peu moins. Alors sur certains points, par exemple le pilotage politique euh, et la dimension opérationnelle, il y a eu très peu de, de discussions entre les deux côtés. or pour plein de raisons, hein. euh, certaines très bonnes, d'autres euh, un peu moins, mais, mais voilà, il n'y en, en a pas eu beaucoup et donc euh, il faudrait en mettre plus. Sur le pilotage opérationnel, peu de réunions, euh, de, de réunion, oui, réunissant les équipes de Caen et de Rouen. C'est-à-dire que, euh, alors je jette pas du tout la pierre aux collègues de Rouen, hein, puisque comme tout le monde, ça nous est tombé dessus tous ensemble. Vous voyez qu'ils avaient beaucoup moins de personnel que nous à Caen, donc globalement c'était normal que nous on s'empare de la chose entre guillemets. Euh, côté assistance, euh, normalement tous les étudiants peuvent euh, utiliser notre outil d'assistance. Donc ils le font quand c'est sur Caen. Les étudiants de Rouen, il y en a certains qui le font mais il y en a encore beaucoup qui passent par les ingénieurs pédagogiques de Rouen et donc on fait une petite boucle d'interaction comme ça. Euh, donc ça veut dire qu'il faudrait passer le message de façon à ce que ce soit plus simple vis-à-vis -vis des étudiants de Rouen. Et puis sur la doc, alors là on au flagelle, hein, euh, la plateforme est documentée dans le Wikidcamp, mais elle n'est pas beaucoup utilisée par les collègues de Rouen mais parce que globalement c'est nous qui pilotons donc c'est normal qu'ils ne viennent pas non plus. Voilà. Vous voyez, C'est toujours à peu près euh, entre guillemets la même chose. Et puis après on a des, des obstacles, donc exogènes. Euh, voilà, on n'y peut rien mais ça arrive. Donc euh, changement d'équipe de direction qu'en Rouen. Bon bah voilà, il y a des élections, on a des nouveaux présidents, des nouveaux VP. Donc ça veut dire qu'il faut remettre, tout le monde le sait, hein, mais on, bah, on remet 5 francs et puis on recommence. Il faut réexpliquer, faut... un objet mutualisé c'est pas très simple. Euh, d'autant plus qu'en politiquement on va dire que euh, dans les anciennes équipes on était plutôt en train de réfléchir à une fusion qu'en Rouen et donc quand d'un côté euh, le président de Caen euh, veut pas de fusion bah, du coup euh, voilà, c'est aussi moins facile d'aller discuter donc, euh, donc voilà on discute dans le cadre de la commune, mais on discute de façon différente quoi. donc ça a un impact ensuite tout le monde l'a vu, une petite crise Covid hein, voilà. donc, ça, ça occupe euh, et surtout sur le point d'après mais c'est un peu corrélé euh, le départ à la retraite en fait, des enseignements chargés de mission à Caen et à, Rouen. -à Il y avait des enseignants, donc médecins, qui étaient chargés d'aller coordonner vraiment euh, la partie euh, pédagogique vis-à-vis -vis des IFSI, le lien entre les différents établissements et les formateurs, et donc eux étaient très très importants dans le dispositif. Et il se trouve que les deux, à Caen et à Rouen, sont partis à la retraite, donc il a fallu en renommer des nouveaux. Et typiquement, à Caen, on a renommé, je connais pas celui de Rouen, mais à Caen, on a renommé quelqu'un de très bien. Hein. Mais il se trouve que cette personne-là, c'est le chef des urgences. Donc dans le cadre du Covid, il avait un petit peu autre chose à faire. Donc on ne l'a pas beaucoup vu sur le projet euh, Collegium. Donc voilà, c'est exogène quoi. Voilà. Et puis derrière, euh, les évolutions d'approche gouvernementale, euh, qui bah, des fois arrivent, hein. Puis, il faut les mettre en place. Alors, technique, là j'ai mis technique, mais c'est aussi organisationnel vis-à-vis -vis des collègues de, des scolarités, la mise en place du service sanitaire. Bon, ben voilà, la mise en place du service sanitaire, je ne sais pas comment ça a été fait dans les établissements qui ont aussi euh, un pôle santé. Chez nous, ça a été quand même un peu compliqué, quoi, parce que la scolarité en ce moment, côté euh, fac de médecine, enfin, c'est santé chez nous, ça regroupe médecine et pharmacie, mais euh, réforme au premier cycle, réforme au deuxième cycle, réforme au troisième cycle mise en place du service sanitaire. Donc ils ont des doubles gestions sur l'intégralité des niveaux. La scolarité de santé, en ce moment, c'est compliqué. Et puis derrière, voilà la région qui dit ben, « je veux ça pour telle date ». Donc le calendrier, il est court, il faut le mettre en œuvre. C'était aussi un des choix, dont, dans ce cas présenté juste avant Didier. Pourquoi on a réutilisé la plateforme de Caen, c'était aussi un des, un des critères. C'est-à-dire qu'on avait déjà quelque chose qui était fait à un certain pourcentage, c'était plus facile d'aller compléter que de repartir sur quelque chose de très, très, très différent. Quoi. Voilà. Il faudra rajouter la sécurité incendie. Oui, il faudra rajouter la sécurité incendie, ouais, effectivement. Alors ensuite, en conclusion, euh, bah dans les faits, ouais, on peut partager la conclusion avec, avec Didier. Hein. Donc Dans les faits, quand on administre la plateforme, voilà, et la porte, c'est un fait, euh, les formations dans les deux universités sont dans un même lieu numérique voilà c'est partiellement mutualisé mais c'est déjà fait quand même donc euh, voilà plus de contraintes techniques, plus de contraintes administratives plus de contraintes juridiques donc entre guillemets ces parties là sont quand même, ont quand même déjà été gérées finalement c'est déjà pas mal surtout dans le contexte qui n'a pas été simple pour mettre en place le projet euh, et puis ouais, et pourtant alors <rire> Tous ces obstacles-là sont levés, tous ces obstacles-là sont levés, je suis sur la croix blanche, tous ces obstacles-là sont levés, mais pourtant, la mutualisation, elle n'est pas encore faite. Comme quoi, il n'y a pas que ces aspects-là qui comptent, il y a un gros, gros volet humain. Et si on avait un message à passer dans cette formation-là, c'est que c'est bien beau de réfléchir à la technique et à un certain nombre d'aspects, mais si l'humain n'est pas là, et c'est d'où l'importance du portage, un projet comme ça, il ne va pas aboutir, ou en tout cas, de façon décevante. Donc ça, c'est vraiment un des points, un des enseignements majeurs de ce projet. Quoi. Et euh, alors pour continuer sur cette diapo-là, puis après je te repasserai la main, il euh, y avait une intention de collégialité. C'était un objectif qui était vraiment ambitieux. On, on, je pense que dans la tête des gens qui ont impulsé ce projet, il y avait l'idée qu'on aurait quelque chose qui, soit, qui serait vraiment partagé. À l'arrivée, ben... Bah, on se heurte au principe de réalité. Je vous ai exposé les contraintes sur, qui sur ont conduit au choix de camp, par exemple, pour la plateforme. Je vous ai parlé aussi des groupes pilotes. Les groupes pilotes pour la l'hybridation des contenus, ben, ils n'ont pas été encore étendus. Et, et puis, finalement, ben, on observe quand même arriver beaucoup de dissymétrie. Donc, ça existe. La plateforme, elle a été faite. Par contre, je pense qu'elle n'est pas aussi partagée de façon aussi équilibrée que peut-être c'était espéré initialement. Quoi. Alors, ici, un petit dernier point, il y a quand même un début de collégialité maintenant qui s'installe. On commence à avoir un peu plus de contact avec Rouen, on sent qu'il y a quand même un mouvement, mais on est à un an et demi du début du projet, quoi. Donc, ça va se faire, je pense, si les paramètres extérieurs ne changent pas, et si l'impulsion est toujours dans cette direction-là, petit à petit, ça se fera. Mais en fait, je pense que là, on est sur des changements culturels, et des changements culturels, ça se fait en un an, quoi. Dans 10 ans peut-être, mais il faut aussi avoir ça à l'esprit quand on va de, dans ces directions-là, ça se fait pas immédiatement. Quoi. Donc maintenant, j'ai pas cliqué sur mon bouton, voilà. Donc maintenant, euh, une deuxième partie de la conclusion, là plus moi avec ma casquette SI, euh, hein, et puis surtout dans ce qui se passe en ce moment dans, dans le SR, on va dire. Euh, donc de base, nous, on est devenu, on est devenu globalement fournisseur de services pour moi. Mais du coup, est-ce que c'est euh est-ce que c'est vraiment un problème, en fait dire, Si on rend le service, c'est n'est pas trop un souci. Euh, donc, par contre, si on voulait vraiment copartager la gestion, la technique, euh, des choses derrière, bah, il faudrait aussi que les collègues de Rouen aient l'intégralité des accès sur les, les, les systèmes, les machines, les infra, euh, tout ce qu'il y a derrière, identique à ce qu'on a à Caen. Et ça, globalement, on ne l'a pas mis en place. Donc globalement, si on ne le met pas en place, il n'y a pas de raison qui se concerne, qui, qui, concerne, qui consiste pas à penser qu'on bah, est fournisseur de services. en fait. Et au final, si on voit ce qui se passe sur Pega, sur tout un tas de choses, fournisseur de services quel... pour, pour un autre établissement, ce n'est pas tant un problème. On a des outils en mode SaaS à côté, et donc qu'on soit fournisseur pour d'autres, bah, entre guillemets, euh, c'est pas trop un souci. Quoi. Par contre, le deuxième point, moi, qui, me, qui est primordial, hein, euh, je reviens assez souvent là-dessus, mais le portage politique sur des sujets de mutation, de, de changement au sein d'un établissement, un ou plusieurs, il est primordial. Sans portage politique, on ne peut rien faire. Quel que soit l'objet, quelle que soit la techno, quel que soit ce qu'on veut faire, si le politique n'est pas là pour aller appuyer nos, comment, nos façons de procéder, ça ne marchera pas. Alors, on fera des petits pas, hein, on fera un petit bout. Et puis quand on voudra faire le bout plus gros, bah, on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas le politique qui nous dit « si, si, on va dans cette partie-là ». Et donc moi, c'est vraiment cette conclusion-là que je veux avoir. C'est-à-dire que euh, le portage politique est vraiment le point le plus important dans un projet. Lancer un projet sans portage politique, entre guillemets, on est quasi sûr qu'on va aller à l'échec. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va nous dire « non, moi, je ne veux pas ». Et puis, bah, on n'aura pas un outil euh, mutualisé, par exemple, sur tous les établissements ou inter-établissements. Et donc, euh, ça ne marchera pas. Merci à vous. Ouais. Oui, juste un, un, un petit truc. Et même si on décide que, par exemple, c'est quand qui qu va finalement porter le service, comme le disait Christophe, pourquoi pas, malgré tout, ça empêche qu'il faut organiser ça. Et qu'il faut par exemple définir comment va se passer l'assistance, comment va se passer l'accès à la documentation. Enfin, il y, a des ass... il y a tout un tas de choses périphériques qu'il faut définir, même s'il si y a une dissymétrie qui est assumée et puis qui est, dé... qui est déterminée dès le départ. Et là, ça, ça, ça a manqué. Les choses se sont faites, mais elles se sont faites par le bas. Et, et, et donc, comme il n'y avait pas de pilotage par le haut, bah, du coup, il y a des trous dans la raquette. Merci messieurs. Donc euh, je vais vous proposer, si vous voulez bien de prendre les, les questions autour de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions Alors je vais essayer d'en poser une. Là, vous, avez, vous avez parlé de, de problématiques de type dissymétrie entre les établissements, d'organisation. Imaginez que vous ayez une baguette magique, vous revenez un an et demi en arrière. Quel est le, le point que vous essayez de résoudre le plus facilement, qui vous aiderait à, à avancer plus. Enfin, à faire un projet plus moins complexe Technique, organisationnelle entre les établissements tu parlais, euh, tu parlais du portage politique Globalement, techniquement, on n'a pas eu de soucis. Quoi. Quand on a travaillé avec les collègues de, de Rouen pour aller mettre justement ce référentiel en place, voilà, on l'a fait très vite. Ce n'est enfin, pas technique le problème en fait. Euh, sur sur un, un périmètre qui est vraiment aussi large, c'est vraiment la partie euh, euh, impulsion politique. Globalement, les IFSI marchaient tout seuls dans un temps. On a voulu les rendre universitaires très bien. Donc du coup, il y a la partie... Euh, enseignants qui vient euh, dessus, donc il y a aussi des, des praticiens qui donnent des cours, qui du coup bah, doivent partager, changer leurs pratiques. Enfin, c'est tout ça qui est organisé. Et, et globalement, la partie technique universitaire, entre guillemets, des SI, on va dire, enfin des SI c'est enfin voilà, c'est pareil, quoi. pédagogique, c'est pas tant de problèmes. Même si on a des soucis, on saura les résoudre. Par contre, les changements de, de, de, de profondeur d'organisation, là c'est quelque chose de différent. Et ça, euh, si c'est pas porté politiquement, enfin c'est ma conclusion, c'est difficile de, de, de, de bouger. Okay. Merci. Je, peux, je peux ajouter quelque chose En fait, il y avait une intention politique à l'origine, puisqu'il y avait un comité de pilotage régional, euh, il y avait des présidents d'universités qui étaient favorables au projet. Et ce qui a manqué, c'était euh, la redescente de cette, euh, de cette position hiérarchique dans toutes les strates hiérarchiques jusqu'en bas. En fait, là, là, on a une rupture au milieu. On avait une intention en haut, on avait des gens en bas qui étaient concernés par le projet, euh, diversement, parce qu'il fallait gérer aussi les autres priorités. Il manquait un relais, en fait. Euh, Peut-être au niveau des vice-présidents, ou par exemple, nous, quand les vice-présidents du numérique n'étaient pas impliqués dans ce projet-là. Et donc, évidemment, quand il y avait des arbitrages à faire avec d'autres projets, bah, le projet collégium n'était pas mis en priorité, quoi, par exemple. Très bien. Une question Attends, j'arrive, je t'apporte un micro. C'est pas une question, c'est une remarque. Votre situation, c'est normal. Ce qu'on appelle avant-fusion. On fusionne, on fusionne pas. On fait on fait pas. Donc, on monte, on descend. Nous, on a déjà vécu avant. Donc, vous inquiétez pas, à un moment donné, il faut que vous discutez ensemble. Donc, c'est la meilleure façon de faire. Merci. Une question Emmanuel Oui, j'avais une question par rapport aux étudiants. Je voulais savoir comment ça avait été vécu côté étudiant. Moi, j'ai pas vraiment de... Je pense que les étudiants, ils ont eu accès à une plateforme. Ça a peut-être été plus compliqué sur Rouen. Mais comme on le disait, ce... le fait que l'assistance côté Rouen était moins directe, on a nous, côté plateforme, à Caen euh, eu peu de contact avec les étudiants de Rouen. Et euh, je pense que c'est un des aspects probablement qu'aurait qu mérité d'être plus partagé. On... Alors a... j'ai une collègue administrateur, administratrice plateforme qui demande le micro. Je pense qu'elle a des éléments de réponse aussi. Euh... Alors je vais prendre une question ici et une dernière après là-bas. Comme ça on, on gérera le temps. Merci. Moi, je vais juste préciser euh, par rapport aux étudiants. En fait, euh, le problème n'est pas tellement au niveau des étudiants, mais au niveau ah, des formateurs. Il faudrait que tu te présentes pour que les gens ah sachent. Oui. Que... Alors, donc moi, c'est Anne Garnaveau. Je travaille avec Didier. Hein, on, on est tous les deux administrateurs plateforme. Je suis à l'origine de la première plateforme qui était euh, destinée aux, aux paramédicaux. Et en fait, euh, le problème, ce n'est pas les étudiants, c'est plus les formateurs. En fait, à Caen, il y avait un gros travail qui était fait depuis 2015 pour former... Les formateurs des IFSI à la scénarisation, euh, du riche média, etc. Donc eux, ils avaient vraiment des cours scénarisés. C'était vraiment pas du NMS. Ce qui n'était pas du tout le cas à Rouen. Et le gros problème, il est là, en fait. Il y a une vraie disparité entre les étudiants de, de, de la l'ex-Haute-Normandie et les étudiants de l'ex-Basse-Normandie sur la façon de recevoir du contenu. Qui est, qui est très, très différente. On n'a pas la même chose avec des vidéos qu'avec une formation à distance. Et c'est ça qui est important, en fait. Donc, la dernière question. Christophe Quinter, pretier on est à peu près dans le même cas que vous euh, du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, ce qui me frappe, quand même, c'est que vous ne parlez pas du tout du financeur de, de la région euh, et de l'ARS RS. Euh, nous avons des réunions régulières avec euh, ces structures. Qu'en est-il chez vous Quel est le retour de la, de la région, par exemple ben Moi, je peux pas tellement répondre parce que, justement, euh, comme je le disais à l'instant, cette, cette rupture dans la, dans la redescente hiérarchique fait que, par exemple, moi qui suis administrateur plateforme, je n'ai jamais été en contact avec ces gens-là. Donc euh, je sais qu'ils avaient des interlocuteurs dans l'université, mais moi je les ai, je les ai pas vus. Donc euh, à titre personnel, je ne peux pas vous dire. Ce qui justement est un symptôme de ce qu'on exposait avant. Après la région, elle, elle, est, elle est intéressée, Enfin, elle trouve que c'est pas mal, puisque globalement il y a vraiment une seule plateforme qui a été mise en place. Elle a financé un administrateur pour le faire, et effectivement ça a été fait. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, la partie euh, ARS, pilotage, euh, le, le, les, les responsables euh, universitaires qui avaient justement ce travail à faire euh, sur euh, ce que disait euh, comment Didier tout à l'heure, il y a trois groupes de travail qui ont été faits pour « euh, remodéliser » les nouveaux cours et, et les faire évoluer. Normalement, il y en avait 18 groupes à faire. Voilà. Donc c'est aussi lié alors, à ce que j'expliquais tout à l'heure, la partie exogène. L'ARS concrètement, en 2019, 2020, enfin 2020, 2021, bon, elle a géré le Covid, quoi. Euh, donc euh, voilà, il y a des priorités euh, du moment. Donc effectivement, à cette période-là, le rôle de l'ARS, mais c'est ce que disait aussi Didier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence à voir cette partie collégialité et travail qui arrive maintenant qu'on a, on espère, passé euh, définitivement le Covid. Euh, et, et donc on commence à voir émerger ce qui était propulsé au début du projet il y a 4 ans. Merci messieurs.